Ouais, salut à tous les amis, content de vous retrouver pour ce nouveau petit tuto euh, pas cher. Alors déjà, je voudrais commencer par euh, vous remercier euh, énormément. Plus de... On est arrivé à 10 000 vues pour mon... ma vidéo sur le détecteur MD. Hein. Donc euh, je te mettrai le lien au-dessus hein, si tu veux regarder. Voilà, il apparaît maintenant. Et euh, ouais, je suis super content, presque 800 abonnés, c'était vraiment super. Alors aujourd'hui je vais simplement créer euh, ben un crochet euh, pour euh, la pêche à l'aimant. Euh, en fait voilà, je vais donc euh, le fabriquer à base de fer à béton. Donc euh, comme vous voyez ici, fer à béton, ça coûte trois fois rien, on en a tous à la maison. J'ai fait une petite bague là, pour mettre entre deux. Donc euh, si vous voulez dimension, ici euh, c'est 25 cm. Hein vérifier 25 cm et puis le pied principal il est à il est à 40 en sachant que je vais replier la boucle et souder en fait je fais ça en métal parce que voilà déjà ça coûte pas cher en plus si jamais on reste accroché dans le fond ben avec notre aimant on peut toujours essayer d'aller chercher il va se scotcher direct sur l'aimant que euh, ceux qui sont vendus dans le commerce sont pas aimantés. Donc voilà. Euh, je vais faire ça, euh, voilà, vite fait. En plus j'en ai besoin pour mon boulot. Donc euh, voilà. Donc je vais plier ça et puis on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Ciao. Bon ben les amis, voilà. Hein, euh, ça avance tout doucement, on prend. Ici. Hein. Pour ceux qui veulent savoir, hein, tantôt j'ai dit 25, j'ai plié à partir de 10. Avec la barre. Voilà mes trois crochets. Ça. Ce sera la longueur avec l'anneau, bien sûr je vais tout filer, et euh, un petit coup de ponçage quand même et faire ça au propre. Peut-être une petite couche de couleur. Euh, ici, je vais les limer un peu pour qu'ils soient un peu plus pointus. Mais je ne veux pas faire trop pointu parce que trop pointu après si ça rentre dans une souche ou quoi, après c'est fini, on ne sait plus le ravoir, il faut couper la corde. C'est quand même pas le but à la base, donc je vais délimer quand même un peu, mais pas beaucoup. Voilà, bon, ben on se revoit quand j'ai tout soudé. Allez, à tout. Bon, ben voilà, les amis, fin de réalisation du un crochet, petite couche d'anti-rouille. Voilà, un crochet ludique euh, avec un fer à béton de 10, replier quelques soudures ajouter un peu de scotch noir sur cette partie ci et peut-être ici voilà j'espère cette petite vidéo vous aura plu et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude et puis euh, voilà à la prochaine pour une nouvelle réalisation ciao ciao